Pierre-Antoine, pour me conformer au directeur de l'État civil, de la cellule patronymique juridique normandin, 149-844 entre guillemets 8, prend en témoin Dieu de ma fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, ainsi, Dieu me soit en aide. C'est mon serment d'allégeance. Et ça l'a été prêté le 23 août 2013. Et vous voyez ici euh, l'étendre le, le, du sous-ministre. OK. Je ne sais pas si on peut le voir. Service of, uh, of a true copy. Uh, a rough uh, signification, copie conforme. Le 23 août euh, 2013, William F. Pentney, euh, député ministre de la OK, député attorney euh, général du Canada, sous-ministre de la justice et sous-procureur général du Canada. Donc, euh, c'est pas rien. Et si le Québec et les tribunaux judiciaires veulent faire ça, ben aujourd'hui... Euh, ils ont cette fameuse liberté de pouvoir défaire ça. Et euh, d'une façon ou d'une autre, euh, ils sont en déshonneur. Aussitôt qu'ils vont défaire ça, ils sont en déshonneur. Et comme je vous dis, moi, quand j'ai euh, euh, fait cet exercice-là, euh, puis je remercie euh, euh, justement les magistrats, les juges de paix, qui ont rempli euh, les documents pour euh, euh, que la chute du Québec procède... Euh, à l'endroit de ma personne physique, dont je suis le représentant, ça sera toujours pareil, une nature humaine est le représentant autorisé de tout ce qui est juridique, de la personne physique. Et euh, ça, ça a été gagné devant la Cour municipale de Montréal dans le dossier 721, 773, 710. Ensuite, ça a été gagné. Oui, dans la, le dossier de la Cour municipale de Montréal, je vais tout simplement vous dire que euh, le juge Pierre Fontaine, l'honorable juge Pierre Fontaine, suite à la décision des juges Bisson et des juges Deneau, euh, le juge Pierre Fontaine a acquitté euh, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre de la famille normandin comme représentant autorisé de Jacques-Normandin, mais il ne l'a pas fait d'une façon directe. Il n'a pas voulu en parler pour ne pas déconsidérer l'administration de justice. Mais il y a eu acquittement parce que je n'avais pas le droit de prêter serment à la place au nom et pour le compte de Jacques Normandin. Alors que depuis, depuis euh, euh, 2003, le litige a commencé en 2002, depuis 2003, on m'a forcé, les tribunaux judiciaires m'ont toujours forcé à donner une date de naissance à Jacques Normandin alors qu'il n'y en a pas, c'est le directeur de l'État civil qui me l'a dit, à prêter serment au nom, à la place et pour le compte de Jacques Normandin, alors que je n'ai pas le droit. J'ai eu interdiction de la Cour municipale de Montréal de prêter serment au nom, à la place et pour le compte de Jacques Normandin, et de signer, au nom, à la place et pour le compte de Jacques Normandin, euh, des rapports d'impôts ou quoi que ce soit. Et j'ai été obligé de tout faire ça à la demande du gouvernement. Donc, comme l'a dit le prêtre dans son sermon tantôt, ce qu'on vient, on est encore sous ce document-là du sermon du prêtre, on doit désobéir à des gens qui nous désobéissent, qui désobéissent au peuple, euh, des gens qui ont été élus pour désobéir, pour nous désobéir, pour désobéir à la Constitution du Canada. Et la Constitution du Canada, elle, elle a été sabotée. Elle a été sabotée par l'administration de la justice. Et quand vous regardez, généralement, les premiers ministres qui ont siégé euh, à Ottawa ben automatiquement vous allez tout simplement vous rendre compte que euh, c'est pas compliqué c'est comme ça que ça s'est passé euh, on, on, on prête serment alors qu'on n'a pas le droit et euh, ces gens-là sont au courant qu'on n'a pas le droit de le faire ils nous font mentir et on est puni pourtant si on ment on est puni et euh, moi, pour pouvoir être entendu par la magistrature, par un juge en cours devant un tribunal ici au Québec, il a fallu que euh, M. jean guy Ricard s'en mêle et euh, loge une plainte auprès de la Sûreté du Québec. C'est un monsieur de Pontiac, de la, de la région de Pontiac. Je le remercie. Euh, C'est un homme courageux. C'est un homme qui a eu euh, complètement... Euh, euh, qui a fait ce qu'il fallait faire, parce qu'il n'y a pas personne. Alors que Lise Thibault, l'honorable Lise Thibault, a, été, euh, a eu des accusations de 80 beaucerons. Il euh, y a eu 80 personnes qui ont la jeune plainte contre elle. Elle a été condamnée par le juge de la Cour du Québec de 1988. La Cour du Québec date seulement de 1988, c'est le juge euh, Carole saint Monsieur M. Carole saint -Cyr qui a condamné Lise Thibault, euh, il lui a fait faire de la prison et tout ça. Alors que moi, euh, j'étais été emprisonné, alors que Lynn Samoisette de la Cour supérieure a refusé l'avis d'intention selon l'article 76 du Code de procédure civile sur un débat constitutionnel, et en refusant ça, elle était arrangée avec euh, sa cousine Luce Samoisette, qui était rectrice à l'Université de Sherbrooke, et en même temps, elle était euh, en charge des ressources humaines de l'Agence de revenus du Canada. Donc, c'était une parfaite situation de conflit d'intérêts, puisque c'est l'agent de la du Canada, représenté par euh, Guy Fontaine, l'avocat Guy Fontaine, euh, qui euh, m'a emprisonné. Et euh, quand j'ai demandé, j'étais emprisonné le 12 euh, décembre 2014, on m'a libéré le 7 janvier 2015. J'avais demandé une libération pour le 1er janvier. Et euh, quand j'ai rencontré le, les gens pour euh, cette demande de libération euh, là... Euh, là, ben, c'est certain qu'ils euh, ont dit Bon, ben, vous êtes en réhabilitation Ils, ils m'ont fait euh, la fameuse recommandation telle que c'est supposé. Et euh, là, je leur ai dit, OK, j'ai dit, donc, on va, on, je vais signer le document en question et tout ça. Et, euh, mais je leur ai dit, écoutez, euh, vous allez me rédiger sur ce document-là. Ou en annexe, l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, euh, chapitre i 3 de 1985, qui définit le mot loi comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Et vous allez rajouter la loi Z03 du fédéral, euh, qui dit que les lois habilitantes ici ne sont pas législatives. Et moi, aussitôt que vous allez arriver avec ce document-là, je vais le signer, vous allez le signer, vous allez le faire signer par le procureur général, et euh, automatiquement euh, vous me libérez, puis imaginez-vous qu'ils l'ont refusé. Et là, je leur ai fait le reproche de m'avoir emprisonné pour avoir enfreint une loi de l'impôt sur le revenu, alors qu'eux ne respectent même pas leur propre loi, leur propre jugement. Vous savez que la Cour du Québec, euh, la Cour municipale de Montréal, euh, les juges Bisson-Denot-Fontaine, ce jugement-là, dans le dossier 721, 773, 710, a été renversé dans le dossier 748, 257, 112 par la juge Sylvie Girard. C'était Martin Mink qui se trouvait à être juge en chef de la Cour municipale de Montréal à cette époque-là. Et elle a renversé, elle n'avait pas le droit de faire ça. Elle devait aller devant la Cour d'appel du Québec pour demander, tout simplement, pour faire casser tout simplement le jugement du juge Pierre Fontaine. Mais elle ne l'a pas fait. Et euh, quand j'ai gagné ensuite de ça, euh, la capitale d'assurance générale, parce que vous savez que les compagnies d'assurance ici au Canada, depuis la capitale d'assurance générale et Union canadienne coopérateurs, euh, depuis 2002, euh, ces deux compagnies-là se sont fait les modèles de toutes les compagnies d'assurance au Québec et ce sont tous des voleurs. Ils ne prêtent pas d'argent, c'est de l'argent créé, de l'argent de plume, de l'argent scriptural, de l'argent ex nihilo. Vous, vous payez par la sueur de votre front par vos labeurs, euh, des primes d'assurance, alors que vous finances euh, se trouvent tout simplement à vous protéger avec de l'argent NSF sans provision. Mais c'est voulu, c'est créé. Les marchés boursiers fonctionnent comme ça. Euh, c'est sur les marchés boursiers, ces compagnies-là. Que ce soit des marais, que ce soit investors ou peu importe, ils travaillent tous avec de l'argent NSF sans provision. Donc, ces gens-là ont le contrôle sur la population, les big pharma, les compagnies pharmaceutiques, ceux qui fabriquent des vaccins, ceux qui sont en charge du COVID-19, de cette fausse pandémie mondiale. Puis, je ne dis pas que le virus n'existe pas. Il n'y a pas fini d'en avoir des virus avec la pollution euh, qu'on a dans, dans l'air ici, sur toute notre planète. Euh, il n'y a pas fini d'en avoir des virus. Et je vais vous dire franchement, euh, nous, nous sommes tout simplement pris en otage dans le donc il ne faut plus que personne aille voter. La démocratie, ça n'existe pas. N'oubliez pas que ça s'adresse seulement à des personnes physiques, qui sont inanimées, à des prénoms usuels, et à des surnoms qu'on appelle un nom de famille, et le nom de famille est obligé de porter le nom de monsieur, madame et mademoiselle, alors qu'un nom de famille, c'est une association de personnes, c'est immuable, c'est invariable, ça ne bouge pas, c'est inanimé. Et c'est la propriété du gouvernement. C'est pour ça que euh, la Commission de la construction du Québec ne veut pas euh, euh, payer à ma personnalité juridique Jacques Normandin son fonds de pension. Et euh, ils ont pris la carte de chance maladie de Jacques Normandin et ils l'ont retenue à la régie de chance maladie du Québec en disant que ça c'était la propriété du gouvernement. Donc ça veut dire que la photo qu'il y a dessus, le numéro NORG 510613, c'est tout ça, ça appartient au gouvernement. Donc je ne l'ai jamais réclamé. J'ai toujours demandé de, qu'on me fournisse quand même des services de santé publique, puisque quand j'achète des biens à quelque part, je paye des taxes comme contribuable, mais le gouvernement m'a toujours volé. C'est pour ça que je n'ai jamais encaissé euh, le... Le montant de plus de 8000 dollars que j'ai reçu euh, comme fonds de pension euh, de la sécurité de la vieillesse en 2018, alors que j'étais supposé de commencer à recevoir ça en 2016. Et euh, cet argent-là, je ne l'ai pas encaissé, parce que je dis au gouvernement qu'il doit se corriger, il doit me payer premièrement mon supplément de revenus et reconnaître mon, mon identité, mon nom propre de baptême, sans nom de famille... Et reconnaître que mon nom propre de baptême, sans nom de famille, se trouve à, à répondre, se trouve à être le verbe qui répond à la place, au nom et pour le compte de la personnalité juridique qui, elle, se trouve à être la propriété du gouvernement. Et c'est cette personnalité juridique-là qui se trouve, si vous voulez, à être concernée par les lois, par les codes de procédure, par les jugements. Euh, par les comptes bancaires, les folios bancaires et tout ça. Essayez de trouver, euh, de vous ouvrir un folio bancaire sans numéro d'assurance sociale avec votre nom de bâtiment. Comme moi, j'arrive à la banque et je dis que mon nom c'est Jacques-Joseph-Antoine Pierre, pas de numéro d'assurance sociale, il n'y a pas une banque qui va accepter. Il faut être inanimé, il faut que ce soit un monsieur normandin quelconque. Et euh, le monsieur normandin, vous savez que monsieur, c'est masculin. Normandin, c'est un groupe de personnes, et un groupe de personnes, c'est ni masculin ni féminin, donc le monsieur en question qui est masculin n'a pas de sexe. Il est masculin, oui, mais il n'a pas de sexe. C'est la même chose pour madame ou mademoiselle Normandin. Ça n'a pas de sexe. Vous comprenez? Ça ne prend pas un génie pour comprendre ça. Là. Donc là-dessus, on se laisse. Euh, je vais retourner quand même un petit peu. Et euh, à bientôt, à la prochaine. Il est exactement 11h54 le 6 janvier 2021. Merci.